c'est une question que vous m'avez posée, on va tenter d'y répondre ensemble. Donc déjà, c'est vraiment important de comprendre qu'un bon résultat ou un mauvais résultat ce ne sont que vos perceptions par rapport à une attente à un instant donné. Et plus vous allez polariser des bons résultats, plus forcément derrière il y aura des mauvais résultats et les deux en fait, vont vous déconnecter de votre mission qui est de faire de votre mieux et peu importe si c'est un bon résultat ou un mauvais résultat, c'est à la première la base, la base, la base, c'est de faire mieux à chaque fois, faire mieux à chaque fois, faire mieux à chaque fois. Ok, j'ai eu le titre. Dès que j'ai mon titre, mon titre est déjà mon, mon passé, d'accord Dès que j'ai gagné une course, au moment même où je la gagne, c'est déjà le passé. Et c'est important de se remettre en action pour redevenir meilleur. Sinon, bah, on, on risque de stagner et du coup de prendre la claque. Et donc, ça m'amène sur ce deuxième point, qui est quand on a eu un bon résultat, à ce moment-là, tu te dis quoi dans tes perceptions, ok C'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que vu que tu as eu un bon résultat ou une série de bons résultats, à ce moment-là, tu t'exagères en mode, bon, ça y est. C'est bon, je vais m'enflammer, je vais réussir, là, tout est ouvert pour moi, ça va être facile. Et donc, tu es en train de t'enflammer, donc tu es en train de t'exagérer. Et au moment même où tu t'exagères, bah, dans les semaines qui arrivent, c'est fort possible que tu prennes une grosse claque pour te ramener à l'humilité. OK, donc ça, c'est vraiment important. Dès que tu t'exagères, tu risques de prendre une claque pour te ramener à l'humilité et pour te dire, hé, hey, mon coco, il te reste du taf, bosse, parce que tu as envie d'aller au niveau, donc paye le prix de l'entraînement. Ça, c'est très, très, très important à comprendre. Et du coup, ça amène aussi sur l'autre point qui est bah, l'inversé à peu près. J'ai eu un bon résultat, waouh, mais ça se trouve ça va pas durer. J'ai un bon résultat, waouh, ça se trouve ça va ça pas durer. Et du coup, ça va entraîner une peur, ça va entraîner une peur de ne pas être capable de refaire le bon résultat. Et là, boum, le mauvais résultat va arriver et là, on va se dire quoi Ah bah voilà, je, je savais que, que ça pouvait pas durer dans le temps. Donc là, là je serais prêt à parier que si c'est ce schéma-là, il y a une polarité du type... Là, je suis qui pour gagner et il y a un manque de confiance qui est derrière. En mode, mais je gagne, c'est normal de gagner parce que je m'entraîne dur pour ça. Donc dans les deux cas, que ce soit une exagération ou une minimisation, une peur de perdre derrière, c'est d'aller voir en fait quand il y a le bon résultat, de voir les inconvénients à ce bon résultat. Euh, ah bah ça se trouve je m'entraîne me, je plus, je fais euh, telle chose en moins. Donc peu importe, mais si vous dites, si vous jugez que ça c'est un bon résultat, c'est important aussi d'aller voir les inconvénients de ce résultat pour pouvoir vous recentrer rapidement. Par exemple, avec une athlète aux Jeux olympiques qui a fait première sur un tour de poule, derrière on se revoit, elle me dit ah, Pierre j'ai du mal à mettre dedans et tout. Et moi je lui avais dit dire direct, quels sont les inconvénients pour toi que es fait première et quels sont les bénéfices pour tes concurrentes d'avoir fait deuxième autour de pool, de autour de poule ou troisième Là, elle dit bah ouais, mais moi je me suis moins remise en question qu'elles. Elles sont remises plus en question, elles ont plus l'écrou crocs, etc. Et juste pour recentrer, ok Un bon résultat dans un espace temps donné. Eh bien, si on regarde pas les inconvénients, on peut justement créer ce, ce manque de remise dedans. et À partir du moment que tu dis bah non, c'était un résultat, c'est normal que je le fasse. Eh bien, euh, bah finalement, il n'y a plus cette perception de bon résultat ou de mauvais résultat et tu restes juste focus sur euh, le futur et sur la mission et sur qui tu es en train de devenir. Là ça me fait boucler la boucle sur euh, à chaque fois dis-toi que tes perceptions vont entraîner tes axes, décisions, ils vont entraîner tes actions. Donc si tu perçois que tu as un bon résultat, regarde ce que tu décides derrière, regarde les actions que tu fais et quand tu perçois que tu as un mauvais résultat, regarde les perceptions que tu as, les décisions que tu prends et les actions que tu prends jusqu'à en fait jusqu'à ce que tes perceptions soient neutres que ce soit un bon ou un mauvais résultat, bah tu restes bit focus.